Coucou les badounettes ah, C'est le récap de la semaine Allez, on regarde, on se met bien euh, attends, comment, une expression de jeûne C'est parti pour la bouloche Je suis pas jeune. Une bande de potes très, très, très bourrés ont décidé de voler une voiture. Ça arrive à tout le monde, hein, quand on est bourré, on vole des voitures. Sauf que notre héros rentre dans une voiture, il est vraiment très bourré, commence à voler la voiture et se dit « je suis quand même hyper fatigué ». Je dors deux secondes et après je vole la voiture. La police l'a trouvé au petit matin en train de dormir dans la voiture. Bon, les, les gens ont appelé la police en disant Il bah, y a un mec dans ma voiture. Bon, bah, il y a les fils qui sont sortis de la bagnole. Ok, bah, on l'emmène au poste. Super. Arrêter l'alcool. Voler des voitures. Sobre. Un agent de surveillance a quitté son poste avant de fermer les portes du port de Perros-Guirec. Résultat, le niveau de l'eau est descendu de 1,5 m et tous les bateaux ont été retrouvés à sec. Les dégâts auraient pu être pires sans deux personnes qui étaient en train de vivre dans leur embarcation et qui se sont dit dans ce coup, ils se sont dit « Mais c'est bizarre ça tangue alors qu'on est dans le port. »« Mais c'est bizarre, on est en diagonale alors qu'on est dans le port. »« Et oui, le bateau touche le sol. » Ils ont pu arrêter à temps et l'eau n'est pas trop descendue. Bon après, hein, des gens qui peuvent vivre dans un bateau euh, putain de riche. Une femme a failli mourir brûler vive à l'Orient. Elle est allée se coucher en laissant une poêle sur ses plaques électriques. Rien de grave jusque là. que son chat a décidé d'allumer les plaques en marchant sur la cuisinière. L'incendie a alerté les voisins. Les pompiers sont arrivés à temps. La dame dormait. Elle ne s'est rendue compte de rien. Elle a fait piquer son chat. Je déconne, le chat va bien. Je suis sûr que vous auriez voulu. <rire> Mais non. Il était aux alentours de 18h30 jeudi dernier lorsque ce tout jeune garçon a trouvé chez lui une arme chargée. Il a alors pointé le petit calibre vers son papa qui dormait et lui a tiré dans la fesse. Le papa de 26 ans dont la blessure ne met pas ses jours en danger a été quand même hospitalisé. Les circonstances du drame n'ayant pas été totalement éclaircies, l'incident fait toujours l'objet d'une enquête. Euh, moi j'ai vite résolu l'enquête. Hein. Arrêtez le fait qu'on puisse avoir des armes aux États-Unis tout simplement. Une infirmière aux états unis a eu le Covid et elle est tombée dans le coma. Et après 28 jours de coma, normalement, aux états unis on doit vous débrancher. Oui, <rire> c'est super aux états unis Sauf que, elle s'est réveillée après avoir été massivement traitée par du Viagra. Ouais, l'article ne dit pas si elle avait la gaule. Déjà, moi, quand je me réveille après une sieste de 28 jours, normalement, je pense que tu te réveilles avec une gaule de ouf. Bah, alors, en plus avec du Viagra, pff, <rire> tu vois plus le paysage. Si. Si tu le vois. Faut être honnête. Justin Bieber et Emma Watson se sont rencontrés sur internet. a changé les noms des gens pour garder leur anonymat. C'est le coup de foudre, ils ont le même âge, 21 ans, poursuivent les mêmes études d'informatique. Lui à Lyon, elle à Bordeaux, Partagent la même passion pour le web. Par pseudonyme interposé, ils deviennent rapidement très intimes jusqu'à pratiquer des relations sexuelles virtuelles. Les deux cyberamants deviennent amants tout court lors d'un passage de Emma Watson à Lyon, avant de poursuivre de plus belle leur histoire d'amour sur le net pendant plusieurs mois. Jusqu'au jour où la jeune internaute vient rejoindre son prince à Lyon et s'installer chez les parents de Justin Bieber. Il est très amoureux voire possessif, elle beaucoup plus méfiante chaudée par un récent divorce. La réalité se révèle vite moins facile que le virtuel et Emma Watson quitte Justin Bieber. Justin Bieber n'accepte pas la rupture et déprime, il commence à la harceler, la menacer, ne supporte pas de la voir en galante compagnie dans un cybercafé. Un soir, il va l'attendre chez elle, armé d'un couteau de cuisine. A son retour au petit matin, il roue de coups le jeune homme qui l'accompagne, Hugh Jackman. Là, il se retourne vers elle et fait mine de lui planter le couteau dans le vent, puis s'en va, comme si tout cela était, encore une fois, virtuel. Sauf que très rapidement on s'est rendu compte que c'était pas virtuel, qu'il avait vraiment planté la jeune fille et elle a dû être amputée d'un rein. Sacré Justin Bieber. Merci de nous avoir suivis. rendez-vous demain à 17h45 pour Bad News version longue. Et vous lechez, bien. Vous bien. Jeunesse. Pourtant que la montagne est belle comment peut-on imaginer